Ici Anne de Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je partage des idées et des astuces pour vivre en mode keto ou cétogène sans se prendre la tête. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo pour vous montrer comment faire les cake pops. Cake pops en anglais, en français, je sais pas trop comment on peut dire, peut-être gâteau rond. Euh, gâteau rond, I don't know. <rire> Donc, euh, ce qui m'a donné l'idée de faire ce petit dessert, euh, cette petite gâterie, c'est que dernièrement, euh, je suis allée drive-through euh, avec ma fille et elle a commandé ces cake-pops. Et alors, je voulais lui démontrer que c'est possible de l'avoir en version keto, en version santé. Et je trouvais évidemment que ça existait. Vous pouvez trouver différentes recettes sur le net. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire juste pour pour vous deux, pour vous, c'est-à-dire si vous êtes seul à faire keto par exemple, chez vous, vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup, vous pouvez faire juste des petites boules en faisant un gâteau euh, individuel euh, keto et en le transformant justement en kick -pops. Donc sans plus tarder, vous allez voir ça. Alors pour euh, nos petits gâteaux ballons, parce qu'ils sont ronds. On va avoir besoin, en fait, je mets tous ces ingrédients juste pour que vous voyez ce que j'utilise, les marques que j'utilise, mais en fait, on va, on va faire juste un gâteau individuel que nous allons cuire au micro-ondes dans ce petit bol. Bon, il est moyen, il n'est pas trop trop petit. Donc, c'est un simple gâteau à la vanille, keto, bien sûr. Donc, on aura besoin de deux cuillères de farine d'amande, une cuillère de farine de coco. Ici, j'ai déjà mis les deux cuillères de farine d'amande. J'ai acheté ces petits bols-ci pour euh, pouvoir euh, mettre mes mesures avant, pour que ce soit euh, un petit peu présentable. <rire> un quart de cuiré de poudre à pâte, une cuillère de euh, lait d'amande. grand que j'utilise, c'est ça. Je vais juste utiliser une cuillère. Donc ça, c'est fait avec les riz tritoles. et euh, un peu de vanille. Une cuillère de beurre et un oeuf. Donc c'est un simple gâteau. Nous allons mélanger tout ça, mettre au four. Non, pas au four, au micro-ondes, environ une, deux minutes environ. Voilà, on va commencer. Alors nous allons d'abord mélanger les ingrédients secs. Donc nous allons mettre la farine d'amande. Nous allons mélanger une cuillère de farine de coco. Ah, J'ai oublié de dire, une, une pincée de sel. Et la poudre à pâte. On mélange tout ça. Et dans un autre bol, donc on va utiliser ce, ce petit bol, pour faire notre mélange. Donc ici nous allons mélanger les ingrédients liquides, du lait d'amande. Voilà, on va d'abord mettre notre beurre. Donc, nous avons là le beurre. Les ingrédients sec, j'ai oublié de mettre le, le, les, les décorants. <rire> Donc, <rire> Donc, ça, c'est ce qui donne le goût sucré. Donc, j'ai oublié de mettre une autre cuillère des décorants. Donc, ici, on va mettre une cuillère. Oups! Euh, c'est deux cuillères de lait d'amande, elle est, est pleine. je viens d'ouvrir la boîte alors ça coule, la vanille c'est demi cuiré et le bon, ça comme une omelette, le beurre s'est refroidi à l'intérieur mais c'est pas grave mélanger avec les ingrédients secs Quelques gouttes de manque faute, j'ai l'impression que Stevia et... est mal On va verser donc ça ici. Voilà, on va cuire au micro-ondes de 2 à 2 minutes et demi. Si je vais mettre d'abord une minute et demie alors j'ai ici le gâteau qui a très bien cuit mais euh, puisque on va faire sous forme de pop j'ai l'impression que c'est un petit peu mouillé donc je vais encore mettre pour 30 secondes donc là euh, ça me semble okay. donc on va laisser refroidir un peu et on va continuer alors le gâteau qui est prêt on va les mietter comme ça simplement avec euh, même une fourchette parce que ici c'est pas un gros gâteau donc on les miette et ici à l'intérieur on va ajouter une cuillère de euh, cream cheese donc dans le fromage à la crème donc, une cuillère, on va mesure une cuillère. On peut euh, chauffer légèrement pour que ça, ça se mélange bien avec euh, un peu euh, de, de crème, 35%. On va mélanger pour que ça puisse tenir faire les boules. Là, on a notre fromage euh, en crème qui a été euh, légèrement chauffé. Je pense que j'ai un peu trop chauffé mettre un peu de crème pour surglacer c'est tout donc je vais mettre ça donc ça c'est pour que ça puisse tenir alors fait les boules mais faut pas que ça soit trop mouillé mais ça doit être humide pour pouvoir tenir les boules donc là, je pense que c'est bien vous voyez, je pense que c'est bien. On va donc confectionner des boules et les tremper dans du chocolat fondu. Voilà, j'ai pu faire 5 boules. On va mettre au frais environ 15 minutes. Ensuite, on va mettre les, les petits bâtonnets et tremper dans du chocolat, du chocolat fondu. Alors ici, nous avons les, les pépites de chocolat. Euh, noir, papa. Ici c'est chocolat euh, mi-sucré, mais c'est euh, Lily, donc euh, c'est sucré avec du stevia, donc, on peut dire sans sucre, mais c'est le mi-sucré de Lily. Et là on a le blanc, toujours Lily, sucré avec du sweetener. Donc on va faire fondre au micro-ondes. Et on va enrober nos gâteaux nos petits gâteaux en boules là dedans. Bon. Alors là nous avons nos boules, nos gâteaux, nos boules de gâteaux avec les petits bâtonnets que j'ai mis. Voilà le chocolat que j'ai fondu avec un peu de avec un peu de d'huile de coco. L'huile de coco que j'utilise est ici. Donc donc, j'ai mis donc un peu d'huile de coco, j'ai chocolat au micro-ondes, ça c'est le blanc, je vais utiliser ça juste pour la décoration. Et puis, vous pouvez aussi mettre d'autres d'autres petites, petites, toutes sortes de décorations que vous voulez. quoi. Donc, c'est ça. Et donc, simplement, ce que nous allons faire, c'est que nous allons remonter. Oh, je pense que cette cuillère dérange un peu, mais je vais l'utiliser pour, pour bien mettre le chocolat partout. Voilà, donc, on a donc euh, notre boule, là. Alors, pour conclure cette vidéo, nous avons ici les cake pops que nous avons faites. Vous voyez comment c'est joli, avec des belles décorations. Donc, vous pouvez faire ça donner 5 avec euh, la recette que je vous ai montrée. Et euh, en tout cas, ça a l'air vraiment bon. Et je vais donc faire le test du goût. Je vais goûter à mes enfants, je vais leur laisser ça parce que je sais qu'ils vont aimer ce genre de décoration. <rire> Et moi, euh, je pense que je vais prendre au chocolat, Parsemé du chocolat blanc. C'est ça que je vais goûter. Donc, les autres, ils vont goûter. Je vais pas manger tout. Et alors, on y va. Mm -mm -mm. Mm -mm. Mmh. <rire> le gâteau à l'intérieur est vraiment moelleux à ouais, l'intérieur c'est vraiment bon so good mmh, mmh. so so good donc on le garde frais et... C'est un, un petit dessert. Et la recette du gâteau salmon, c'est, je pense, euh, 1,5 net, net carbs. Donc, c'est vraiment faible en glucides. Et quand on le divise en 5 comme ça, c'est encore plus bas en glucides. Donc, c'est vraiment des petit gâtés comme ça. Si on a envie de hum, se faire plaisir, on peut manger sans faire euh, exploser la balance et vivre euh, en mode keto sans se priver. Alors vraiment c'est tout aujourd'hui cette petite idée là de gâterie que vous pouvez vous offrir pour vous et aussi pour euh, les gens de la maison, pourquoi pas. J'espère que ça vous donne des petites idées et d'ici la prochaine fois, on continue à se nourrir que du bon. A bientôt, bye bye.